Aujourd'hui débat entre les deux finalistes de ces élections législatives sur notre circonscription de Moulins que Sébastien va vous présenter dans quelques instants, un débat qui permettra de vous éclairer, de vous réconforter ou de faire changer votre choix dans l'isoloir dimanche prochain. Oui, deux finalistes pour ce second tour. Yannick Monet, qui se trouve donc ici sur ce plateau, qui a remporté 30,57% des suffrages au premier tour. Et Michel Barbarin, Michel Barbarin qui a récolté 19,44% des voix. Alors Yannick Monet représente la nouvelle Union populaire et écologique et sociale, la fameuse NUP, hein, présente donc sur plusieurs circonscriptions à travers la France entière. Et Michel Barbarin, lui, représente ensemble, ensemble, c'est la majorité prévisible présidentielle, donc derrière Emmanuel Macron. Vous avez donc, donc été qualifié pour le second tour. L'un de vous deux siégera à l'Assemblée nationale dimanche prochain, l'un des deux seulement. Nous allons donc vous recevoir aujourd'hui pour évoquer votre programme, vos différences, bien sûr, pour gouverner la France pour les cinq prochaines années. Alors tout d'abord, on va dire déjà bonjour. Bonjour Yannick. Bonjour. <rire> bonjour Michel Barbarin. Bonjour. Alors on va commencer par différents thèmes, Sébastien. On va commencer par le pouvoir d'achat, l'emploi et les retraites, euh, un sujet qui, qui touche beaucoup nos les Français et en particulier Bourbonnais. En ce moment, la, la, la, les gens galèrent, galèrent. On le sent sur sur plein de sur plein de produits d'achat, de produits d'essence, de, de sur tout est en augmentation. Alors on va commencer par Yannick Monet. Euh, en tant que député, comment qu'est-ce sera votre programme pour essayer d'aider les gens? à s'en sortir en ce moment, qui, pe qui peine à, à vivre au quotidien. Bah écoutez, il y a plusieurs mesures, vous en avez cité plusieurs thématiques sur la question du pouvoir d'achat. Il y a tout d'abord la question des salaires. Et nous, ce que l'on porte, c'est une augmentation des salaires, notamment du salaire minimum, à 1500 euros net, 1923 euros brut, euh, avec le principe qui est simple, c'est de dire, euh, pour que les gens consomment, il faut qu'ils aient des moyens de consommer, et puis c'est aussi une priorité dans notre société que de pouvoir vivre dignement de son travail. Et donc, cette question des salaires, pour nous, elle est fondamentale. Je parle des salaires, mais je parle aussi des pensions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui a travaillé toute sa vie, on pourra avoir peut-être des retraites, mais mm -hmm. pour nous, c'est 40 ans et à 60 ans une retraite méritée. Aucune retraite ne devrait être en dessous du salaire minimum. Euh, pour nous, c'est une, une question d'efficacité économique. Une, on ne relance pas une économie en appauvrissant les gens et on ne fait pas tourner une machine économique si les gens n'ont pas les moyens de consommer. Donc, pour nous, cette question des salaires, elle est centrale. La deuxième chose, c'est la question des prix. Si vous agissez que sur les salaires et que les prix continuent d'augmenter, euh, à la fin du mois, il ne reste pas grand-chose. Alors vous, vous êtes pour les bloquer, ces prix, hein, tout simplement. Et on tu... arrête, quel est le barème, en fait Comment ça bah, non, la Le barème, ça dépend des prix. Euh, on voit bien que, par exemple, pour l'essence, avant de bloquer le prix de l'essence, il faudrait baisser le prix de l'essence. C'est tout à fait possible avec la taxe flottante. Il faut savoir que la question du blocage des prix, c'est quelque chose qui est permis par le Code du commerce. C'est quelque chose qui a déjà été utilisé dans notre histoire. Donc c'est quelque chose d'indispensable. Mais le blocage des prix il faut que ça s'accompagne d'un principe très simple et très clair. Il faut des prix rémunérateurs pour ceux qui produisent, parce que si demain, euh, le, le journal que vous achetez ne vend plus rien, comment on fait pour payer les journalistes Donc il faut des prix à la fois rémunérateurs pour ceux qui produisent et des prix accessibles à ceux qui consomment. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur la question des prix C'est que c'est l'inflation qui fait augmenter les prix. Je prends l'exemple. En début d'année, la tonne de blé coûtait euh, 220 euros. Aujourd'hui, elle se vend 450 euros. Et peut-être que ça a déjà augmenté depuis que j'ai regardé les chiffres. Donc ça veut dire que, entre ces 220 euros et ces 450 euros, on a plus de 200 euros qui sont liés à la spéculation, puisqu'on achète, on vend, on achète, on vend, c'est ça la spéculation. Et on essaye de faire de profit sur les rachats. Donc il est impératif d'avoir une économie beaucoup plus vertueuse euh, qui permettrait aux gens d'accéder à la consommation euh, de façon euh, un, indispensable. On prenait l'exemple de l'essence. Vous m'arrêtez, hein, parce que je, je, je, je, je, je peux tenir longtemps comme ça. On, on, on prenait l'exemple de l'essence, par exemple, aujourd'hui, c'est totalement injuste. Aujourd'hui, dans notre, dans notre, sur notre circonscription, les deux, les deux tiers des, des, de la population active de notre circonscription travaillent à l'extérieur de son lieu d'habitation, dans un autre village un ou dans un là. autre département. Donc, il est contraint de prendre sa voiture. Euh, quand le prix de l'essence augmente à Paris, le ticket de métro, ceux qui prennent le métro, ils ne le sentent pas passer. Ceux qui prennent leur voiture, ils le sentent passer. Donc, la question des prix, c'est une question fondamentale. Et très sincèrement... L'exemple de l'essence est flagrant. Je sais qu'il y a eu la question des gilets jaunes il y a quelques années, mais le sentiment de relégation, voire même le sentiment de mépris qui nous était exprimé par les gens que nous avons rencontrés tout au long de cette campagne, est très lié à ces phénomènes-là. On voit bien que le gouvernement n'a pas réagi, ou en tout cas pas à la mesure de ce qu'il aurait dû réagir, vu l'ampleur de l'inflation de ces prix. Michel Barbarin, vous-même, Donc vous représentez hein, le, le, le président de la République dans cette action. Euh, plusieurs mesures donc, ont été avancées pour aider euh, les Français au quotidien. On voit effectivement le prix des carburants qui, qui, qui flambe, euh, désormais le prix euh, aussi des, des produits alimentaires, hein, le symbole de, euh, de, de, de l'huile notamment, l'huile de tournesol qui devient euh, véritablement un produit de luxe presque. Mais, euh, non. Et, — et, et, Oui, et puis oui, à la moutarde, bien sûr, aussi. à la moutarde de charbon dans la vie aussi. Hein, je ne sais pas où ils en sont dans stock. Voilà. Euh, quelles sont euh, véritablement les mesures que vous souhaitez défendre si vous êtes élu dimanche soir à l'Assemblée nationale pour aider les Français au quotidien euh, face à cette inflation qui euh, grimpe en permanence ?— Alors, donc, euh, je vais déjà commencer par répondre à, à, à, à M. Monet. Donc, sur ce qu'il vient de dire. Et, et puis après, bien sûr, je, je reviendrai rapidement sur, sur, vos, sur vos, vos questions plus précises. En fait, je crois qu'il faut, faut arrêter de rêver. Il faut arrêter de rêver. Euh, quand on dit qu'on va imposer... Euh, le, on va, vous savez, suis à Mélenchon, quoi. Je tape sur la table et je dis les entreprises, euh, vous versez 1900 euros pour les salaires et soit elles vont les versez, soit vous, soit vous mourrez, quoi. En gros, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que soit elles peuvent le faire, elles le font. Si elles ne peuvent pas le faire, eh ben, elles meurent. Donc ça crée, ça crée automatiquement du chômage. Donc déjà, ça, c'est une mesure euh, qui est tout à fait généreuse et que je peux la comprendre, mais en fait, c'est quelque chose qui doit se discuter, j'allais dire, entreprise par entreprise, et, et c'est dans lequel on doit impérativement impliquer les employeurs. C'est pas une décision unilatérale. On va augmenter, euh, on, on va augmenter les salaires du, du jour au lendemain comme ça, sans prendre en compte les conditions exactes des entreprises. Moi, je vous. Un exemple facile. Un exemple facile. Euh, je, donc, moi, je suis maire de Souvigny, hein, comme vous savez. Donc, je suis en contact avec les entreprises, avec les, avec les entreprises agricoles, aussi bien que les, que les, les petits artisans. Un, un, un petit artisan qui a un salarié, aujourd'hui, déjà même pour lui, il a du mal à sortir un salaire. Alors si en plus, vous lui imposez de verser 1900 euros, donc 1500 net à son, à son employé, ça va quand même être un petit peu dur. Le deuxième point, c'est que si vous bloquez les prix, donc en fait, vous augmentez les charges des entreprises et vous bloquez les prix euh, donc, euh, des, des produits à la sortie. Donc ça, il a, vous emmenez automatiquement les entreprises à la faillite. Parce que n'oublions pas une chose, et je voudrais revenir là-dessus, c'est qu'il y a un certain nombre de prix, au départ, de coûts qui rentrent dans les, dans les prix, sur lesquels nous ne les maîtrisons pas. En fait, en France, on n'a pas de pétrole. En France, on n'a pas, pas de gaz. Euh, en France, on n'a pas d'huile, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc, en fait, on est obligé d'acheter à l'étranger. Et qui, qui font les prix Ce sont bien les, les, ce sont les vendeurs qui font les prix. Donc, c'est euh, -ce le même problème du blé. — euh... je, je, je vais venir. C'est le même problème que le blé, aujourd'hui. Il y a un vrai problème. Bon, on sait très bien pourquoi. Donc, euh, avec l'histoire de, de l'Ukraine... Euh, qui est envahi par l'URSS et pour lequel, d'ailleurs, M. Mélenchon a voté contre le, la fourniture d'armes. Moi, je suis quand même un petit peu scandalisé face à ça. Mais bon, donc revenons-en euh, euh, à ça. En fait, euh, le blé je suis désolé, mais euh, s'il n'y en a pas, euh, non, bah, non. il est automatiquement cher. Et c'est pas un problème euh, franco-français, c'est un problème mondial. Alors, pour en venir à... à Au mesure, euh, oui, aux bien mesure bien, que vous... Qu ce que je crois, c'est... Euh, bah, non, mais c'est la réalité. Enfin, euh, je crois voilà. Que... Nous, il faut nous, ce que les auditeurs devraient savoir, c'est qu'est-ce que vous allez... Attendez, je vais venir... Parce que je crois qu'il faut aussi informer les auditeurs de la réalité des choses. Il faut arrêter de rêver. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, quand on est aux affaires, et moi je l'ai été pendant 45 ans dans l'industrie, et je le suis comme Bertolini. Et, et je pense que euh, le, le gouvernement actuel au précédent, euh, donc euh, le précédent mandat, ils étaient aux affaires, et donc il faut faire face à la réalité. Il faut arrêter de rêver. C'est surtout ça que je voudrais dire. Alors, le, en ce qui concerne les mesures, en fait il y a plusieurs mesures qui peuvent être prises, donc moi, et, et je pense que c'est des mesures qui doivent être ciblées et ponctuelles en fonction de la, de la situation et en fonction aussi de ce que nous ferons par la suite pour justement euh, augmenter la capacité de la France à produire. Donc, le, le premier point, c'est ben, si on qu'on parlait de l'essence, mmh. en effet. Moi, je pense qu'il y a des cas particuliers, et M. Monet l'a évoqué à juste titre. Le problème de la, de la ruralité où les gens qui habitent... Euh, qui voilà, quelqu'un qui beson, habite souvenir, qui doit bah, les souvenir, moulin. ou, beson ou autre, euh, qui doit travailler à Moulin. La plupart d'ailleurs, des gens de souvigny ou de Besson vont travailler à Moulin. Bien sûr. Donc en fait, ils ont bien besoin de leur voiture et tout ça, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire autrement. Donc, euh, aujourd'hui, bah, ces gens-là, incontestablement, il faut les aider. D'où l'idée de, de, de leur apporter un chèque essence, ponctuel, qui les aide, mais ce n'est pas global pour tout le monde. Parce que si vous, si vous, si vous bloquez le prix de l'essence pour tout le monde, c'est vrai aussi pour les gens aisés, euh, et qui, de fois, n'utilisent leur voiture que pour les vacances. Donc, en fait, il faut, il faut cibler ceux qui vont au travail, qui en ont réellement besoin, et qui en ont besoin parce que ils ont, ils ont, ils ont, ça permet d'améliorer leur, leur, leur, leur, leur, leur, leur quotidien. Voilà. Merci. Alors, Donc ça, c'est un premier point. Je, de, le deuxième point, c'est aussi pour le problème de la, de la nourriture. Je pense qu'en fait, là aussi, il faut aussi cibler les gens qui en ont réellement besoin. Et là aussi, il faut leur apporter, euh, ben, j'allais dire, une aide ponctuelle et régulière jusqu'à ce qu'on ait régula régularisé le problème des prix. Parce qu'en fait, on, on va y revenir au prix. Moi, je, je pense que la, la stabilisation des prix, ça reviendra. J'en suis totalement convaincu. Enfin, L'économiste que je suis, moi, vous le dit. Alors les, les mesures euh, finalement que vous mettiez en avant c'est des euh, mesures ponctuelles à travers des chèques pour euh, donc, en, encourager en, euh, stabiliser on va dire les budgets des ménages euh, en même temps vous attaquez donc Yannick Monet euh, sur un point en disant euh, que euh, finalement bloquer les euh, augmenter les salaires à 1400 1500 euros euh, par mois euh, c'est pas faisable euh, bloquer les prix aussi d'une façon autoritaire c'est ça que tu dis il hein ouais, y a des entreprises qui peuvent le faire bien parce sûr. que ça risque de, ouais. de coûter trop cher on n'a pas les moyens en France de le faire hein. Yannick Monet ici hein — Oui, j'ai répondu. pas. C'est une petite oui, remarque. C'est oui, oui. pas un rêve. Les gens que nous avons rencontrés sur la circonscription, ne vivent pas un rêve aujourd'hui. C'est même plutôt le contraire. Sur la question d'augmentation des salaires, on va aller un peu plus en avant dans la mesure et dans la technique de la mesure. D'abord, c'est des situations qui sont déjà opérées au cours de l'histoire et ça n'a jamais mis en faillite le pays. L'augmentation des salaires. L'État a la main sur le salaire minimum. Ensuite, il y a deux types. Il y a les grandes entreprises. Aujourd'hui, le gouvernement de Monsieur Macron verse 60 milliards aux grands groupes sans aucune contrepartie. Donc, ça veut dire quoi ça Eh bien, ça veut dire qu'il verse 60 milliards, notamment 21 milliards de CICE, sans demander une contrepartie, c'est-à-dire sans dire créer d'emplois, sans dire augmenter les salaires. Non, c'est sans contrepartie. Donc déjà, on peut exiger un certain nombre de choses à part des grands groupes avec ces 60 milliards. La deuxième chose... C'est bien évidemment qu'il faut, qu faut aider le, les petites et moyennes entreprises et il faut les accompagner et plutôt que de verser 60 milliards au grand groupe, accompagnons les petites entreprises qui, je le rappelle, contrairement à ce qu'on croit, ne sont pas toutes opposées à l'augmentation des salaires. Quand on discute avec les petits artisans qui peinent à recruter de la main d'œuvre, par exemple, ils sont prêts à payer les gens un peu plus, parce que parce que ce qui coûte cher dans une entreprise, c'est pas les salaires, les salaires, c'est la rémunération liée à la production de richesses, mais les charges fixes. La question des banques, ça coûte très cher dans une entreprise. La question des assurances, ça coûte très cher dans une entreprise. Si on ne bloque pas les prix, la question des matières premières, ça coûte très cher dans une entreprise. Donc, certes, moi je l'aborde de cette façon un peu, un peu de slogan. Donc, il faut rentrer dans le détail. Donc c'est un système global que l'on pense. C'est un système global. Mais aujourd'hui, si vous n'augmentez pas les salaires, si les gens ne peuvent pas vivre dignement de leur travail, on ne réglera pas la question du pouvoir d'achat. C'est simple. Mais, Juste une remarque de l'huile, on en a, je pense l'huile de colza grillée de la palisse notamment. Mais, mais sur les matières premières, on pourrait parler de l'agriculture, justement aujourd'hui. On allait arriver est à, à ce niveau-là, donc c'est une belle transition transition. On a de besoin de que nos agriculteurs nous nourrissent et les aider à nous nourrir, plutôt que dans les, des logiques d'exportation et d'importation sur les questions agricoles. Mais on va y revenir sur l'agriculture. Sébastien, grand spécialiste de l'agriculture. Oui, mais avant tout, je voudrais évoquer quand même les retraites, puisqu'en ah, fait, oui, on est dans pas parler de retraites, voilà, effectivement, donc ces ce retraites... énormément Là, les vous n'êtes pas du tout d'accord en opposition complète concernant ces retraites. Euh, je vais donner la parole à Michel Barbarin oui. tout de suite, parce qu'Emmanuel Macron, lui, est pour augmenter l'âge de la retraite, en disant, bon, on vit plus vieux, on travaille plus vieux, on, on peut euh, donc euh, désormais travailler plus longtemps euh, pour faire face, donc, euh, à ce financement des retraites. C'est ce que vous défendez, c'est pour vous la solution. Oui, en fait, le, le, le vrai problème, il faut commencer par prendre le, le, le problème à la base. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On vit de plus en plus vieux, vous l'avez dit, grâce à la médecine, grâce à la bonne nourriture, ainsi de suite. Et en fait, euh, ben, en il fait, y, y, y a de plus en plus de gens, parce ont vie plus vieux et tant mieux, euh, qui, qui sont sur la charge de ceux qui travaillent. Parce que comment, comment sont financées les retraites aujourd'hui C'est ça qu'il faut regarder. C'est bien... C'est un équilibre entre ceux qui produisent et qui travaillent, et qui payent la retraite de ceux qui sont en retraite. Et ceux qui, sont, hein, qui vont partir en retraite par la suite, ce eh ben, sera les plus jeunes qui paieront leur retraite, ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on appelle la répartition. Il y a des ça, c'est quelque, quelque chose que je défends. De Il y a des critères de pénibilité aussi, peut Oui, oui de mais on, on, Parce oui, peut partir je oui, ne vais pas être trop précis. Et je pense qu'il faut expliquer un petit peu. À nos, faut, faut, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que les grands, les grands débats, les grandes idées, ce n'est pas ça qu'attendent nos, nos, nos électeurs et, et les bourbonnais. C'est aussi une compréhension de ce qui se passe. En fait, j'en reviens là-dessus, il faut bien comprendre que c'est une charge qui est prise sur ceux qui travaillent et ceux qui produisent pour pouvoir euh, donc, euh, payer les retraites. Et la retraite, ce n'est pas seulement la retraite, hein, c'est aussi l'accompagnement jusqu'à la fin de vie. C'est un tout, en fait. Il ne faut pas voir la retraite comme simplement un euh, versement euh, temporaire. Non, c'est un accompagnement, un accompagnement les, y compris les aides familiales, etc. Tout ça, c'est ça qui est pris dans la retraite, globalement, qui, qui pèse sur les travailleurs. Donc, il la, n'y la, la, la, la, la, la, a pas 36 solutions. Soit on reste dans la situation où on est aujourd'hui, et à ce moment-là, on est en faillite. Ça, on le sait. C'est rédhibitoire. Soit euh, donc on décide de trouver une solution qui serait, en effet, de dire, puisqu'on vit plus longtemps et plus vieux et en meilleure santé, c'est de euh, prolonger graduellement, graduellement jusqu'à ce que l'on obtienne l'équilibre, sur le long terme, parce qu'il ne suffit pas de mettre une, un emplacement sur une jambe de bois, hein. il faut euh, garantir que le, cet équilibre se fera sur le long terme. Donc en fait, ça veut dire que graduellement, année par année, c'est d'augmenter tout doucement et légèrement de quelques mois seulement, durer 3 ou 4 mois maximum par an, jusqu'à ce que l'on retrouve un équilibre complet du système. Donc ça veut dire à plus de gens au travail, et on en a besoin. Je reviendrai là-dessus. Regardez, on est pratiquement au plein emploi aujourd'hui. Grâce aux actions du, du, du, du président de la République, on est au plein emploi. Donc, en fait, euh, donc, ce qui est assez facile, puisque euh, moi, je suis économiste et je sais que le plein emploi, c'est 5%. On est à 7%, vous voyez, de, de, de, de, de, de chômage. Donc, ça veut dire qu'en en fait, aujourd'hui... Euh, Excusez-moi, Sébastien. Juste, ça veut dire qu'en fait, il faut augmenter progressivement. Sans doute, si, si vu d'aujourd'hui, il faudra aller jusqu'en 2030... Donc ça voudrait dire que les générations aux alentours de 1968, 69, 70 pourraient partir euh, plus tard. Mais ça, à mon avis, ça n'ira pas beaucoup plus loin. Mais en fait, si l'économie repart vraiment bien, je pense qu'on ne sera pas obligé d'aller jusqu'en 2030. Hein. Donc, euh, à voir mais voilà l'idée, voilà le, la méthode. La une, méthode. méthode complètement opposée, une méthode complètement opposée à celle défendue par la NUP. Hein, euh, C'est-à-dire que vous, euh, la retraite, elle est possible euh, pour euh, 60, 60 ans après euh, 40 ans euh, de euh, cotisation. Euh, ça, c'est ce que vous envisagez, c'est parfaitement possible. Et là, on ne va pas vers la faillite du pays, selon n'est Mais non, mais attendez, euh, il faut dire la vérité au jour. Aujourd'hui, le président de la République engage une réforme des retraites, non pas pour rééquilibrer le système des retraites, il a même d'ailleurs dit, c'est pour économiser 10 milliards. Ouais, mais pour mais financer. Bah, écoutez, mais si vous n'êtes si vous, si vous peut-être pas... Vous êtes répart, je ne peux pas vous laisser... Mais si ouais. vous ne pouvez pas me dire ça. Je la parole. Merci. Non. Reprenez les déclarations de M. Macron. C'est absolument pas... c'est ne du pas le financement oui. des retraites. C'est pour faire 10 milliards d'euros d'économie, comme dis, il a prévu sur son temps, à 5 dans milliards le bah, écoutez, que... Mélenchon. je vous... Non, non, vous gens... mais... Mélenchon. Mais, mais vous êtes obsédé par Jean Luc Mélenchon. Il a Monet. Mais non, mais M. Monet, vous êtes... M. Monet, vous êtes nul, M. Vous êtes nups monsieur Monet. Donc je suis désolé, vous êtes orientés. Vous êtes Vous êtes à votre a Je suis désolé. Yannick Monet va exécuter son projet de société. Je ne rentrerai pas dans toute tentative d'abaissement du niveau de débat politique parce que je pense que ça n'est pas... — C'est une, une vérité, Donc, monsieur Monet. Mais il faut si en parler. — Bien sûr. On va en parler. On soutenez, on en parle, vous soutenez on vous des positions vous insoutenables. Donc bien sûr, désolé. — 60 ans, 40 ans de cotisation, c'est faisable. — Je redis que M. Macron, aujourd'hui, il fait une réforme pour économiser 10 milliards. Comme il a prévu une réforme pour économiser, pour économiser pardon, 10 milliards sur les collectivités territoriales, c'est lui qui l'a annoncé dans son plan de 50 milliards. C'est un, une proposition phare de, de la présidentielle. Donc on n'invente pas. Aujourd'hui, on a un système par répartition. Le principe du système par répartition, vous l'avez expliqué, ce sont les actifs qui payent pour les passifs. Ça veut dire que c'est un système qui ne peut pas tomber en faillite. Il peut être déséquilibré, effectivement. Il peut parfois y avoir plus de passifs que d'actifs, mais il ne peut pas être en faillite. Puisqu'il y a toujours quelqu'un qui vient alimenter la caisse de retraite contrairement à la retraite par capitalisation, qui, qui, où qui ça... Des, des il faut le lire Mais je viens de le dire. Écoutez-moi, monsieur, non, non, non, écoutez non, moi, monsieur si Barbarin, parce que si vous, si vous m'écoutez pas, pas, pas, ça va être compliqué. Mais je, moi, je ne oui. vous interromps pas. Je, bon, je, bon, m. Euh, Barbarin, il faut juste, des juste un mener. petit peu de dignité dans le débat politique. Je vais vous laisser parler, monsieur. mais expliquez plus clairement d'où vient cet argent. Il y a D'où vient cet argent. Dites-moi. Mais je viens de vous le dire. Non, vous ne m'avez pas dit. Quand je vous dis... Mais si vous ne m'écoutez pas. Non, je vous dis... <rire> je voulais que je vous le dise sur les épargnes. Vous êtes en train de me dire qu'il y a moins d'actifs je... que, que de passifs, donc ça veut bien dire qu'il y a un problème Non, mais vous ne allez -y. pas. Allez ça, ça. Vous ne voyez pas. Donc ce sont les actifs qui financent les passifs, mmh. les actifs, donc ceux qui travaillent, qui financent ceux qui ne travaillent plus, qui sont en retraite. J'ai dit que ce système ne peut pas être en faillite puisque tout le monde, il y a toujours quelqu'un qui alimente, puisqu'il y a toujours des gens qui travaillent, qui alimentent la caisse. Et parfois, ce système, éventuellement, je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui, mais peut être déséquilibré s'il y a moins d'actifs que de passifs. Mais donc c'est un système fiable, malgré tout. C'est un système fiable. Donc déjà, c'est pas pour ce système. Après, les retraites, c'est un choix de société. Au même titre qu'on a fait la sécurité sociale comme un choix de société. Nous, on dit quoi Aujourd'hui, la limite, c'est 60 ans. Et nous, on dit, quand on a cotisé 40 ans, intégrant les années d'études supérieures, puisque la production intellectuelle, c'est une production de richesse aussi, euh, euh, et bien à 60 ans, on a le droit de partir en retraite. Parce que M. Barbarin ne sait pas une chose, mais ce n'est pas grave. C'est comment Quand on dit qu'on vit plus vieux, ça dépend des catégories sociales. Et aujourd'hui, il y a des catégories sociales qui stagnent dans le, dans le, dans le, dans le taux de mortalité. Et, et je peux vous dire qu'un ouvrier, il n'a pas tout à fait euh, le, le, la même espérance de vie qu'un cadre supérieur. C'est comme ça. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Donc nous, ce qu'on dit aujourd'hui, à 60 ans, on a le droit de partir en retraite à taux plein avec une bonne retraite. Et en plus, c'est efficace économiquement, puisqu'on alimente la machine économique. Les gens qui sont en retraite, qu'est-ce qu'ils font Ils consomment. Et, et, et ils ont bien mérité leur retraite. Euh, voilà. Donc pour nous, c'est une question de justice sociale, mais c'est vraiment un choix de société, là. — Voilà. Donc il y a plusieurs catégories possibles. Mais, oui, Michel, juste un un petit point. Point. Sur... permettez juste un petit point. En fait, euh, euh, quand on dit que les, il les, les, les, les, y a un problème de pénibilité, et, et j'en suis bien d'accord. Je, je, je, je tiens à le dire, vous aviez commencé à le, vous aviez commencé à le, à le, à le préciser, Sébastien. En fait, euh, il est incontestable que dans la réforme de la retraite, il faut aussi prendre en compte ce problème de la pénibilité. Il a déjà. Et il faut aussi prendre en compte. Donc en fait, ce n'est pas, pas, pas. Absolument. Moi, je suis d'accord Absolument. Et donc, mais je ne sais pas si c'est 55 ans, mais en tout cas, cette pénibilité, elle doit être prise en compte. Et ça, c'est vraiment un travail qui se mène avec les organisations syndicales et c'est quelque chose qui se mène avec les entreprises. Je, je l'ai fait dans l'entreprise où j'étais, de mesurer la pénibilité, la pénibilité et nous l'appliquons. Donc ça, c'est fondamental. Ça veut dire qu'un certain nombre de gens gagnent plus facilement des trimestres que d'autres. C'est aussi le problème avec les femmes, ou euh, les femmes, les, les, les, les mères célibataires, etc. C'est le même problème qu'il va falloir prendre en compte. Donc, je, je ne dis pas que euh, c'est quelque chose d'une mesure unilatérale qui va s'appliquer pour tout le monde. Non, c'est une mesure générale, telle que je l'ai décrite, et qui s'appliquera aussi avec la notion de pénibilité ou de conditions sociales dans lesquelles on peut vivre, je pense en particulier aux, aux mères, aux, aux mères euh, monoparentales mono par exemple, qui auront certainement, il faudra sans doute reprendre un petit peu, euh, un certain nombre d'éléments pour elles. Bon, — On a bien compris. Deux visions, de sociétés totalement différentes. Euh, on va passer du coup du côté de l'agriculture, parce qu'on va enchaîner les thèmes, sinon on va rester sur la retraite, on peut en parler pendant des heures. — On vous mettra pas d'accord, bien sûr. <rire> — Mais justement, ouais. il, faut, voilà, il faut convaincre les auditeurs, euh, chacun par rapport à ces thèmes. Donc du coup, l'agriculture, Sébastien, un de l'agriculture. — L'agriculture, une des premières des... économies, la première du économie du département au niveau agroalimentaire, euh, dans un département comme l'Allier. Environ ouais. 4000 exploitations euh, sur notre département, malheureusement, elles sont en baisse, ces exploitations. Euh, elles sont en difficulté financière, on le voit aussi, les crises s'accumulent, hein, que ce soit donc, au niveau euh, des sécheresses à répétition, euh, du réchauffement climatique, euh, également donc là on voit dernièrement, les aléas climatiques avec la grêle qui s'est abattue dans l'agglomération euh, vichysoise, surtout qui a peu touché l'agglomération euh, moulinoise, mais tout de même, euh, des difficultés de trésorerie, est-ce que le modèle euh, tel qu'il est actuellement euh, mis en place pour l'agriculture française, peut-il euh, continuer, euh, poursuivre dans cette direction, sachant que le nombre d'agriculteurs va, va être divisé par deux d'ici probablement cinq ans. Yannick Monet, le projet de votre camp euh, concernant l'agriculture aujourd'hui et en particulier dans notre département, comment voyez-vous les choses D'abord, je pense qu'il est important de rappeler que les agriculteurs sont les premiers aménageurs de territoire. Et je pense qu'il faut les soutenir. Vous savez, dans cette campagne, quand on a fait le tour des 126 communes avec Jean-Paul Dufresne, on a rencontré des agriculteurs, on est allé visiter des exploitations agricoles. Et il y a une chose qui a été assez marquante, c'est ce sentiment qu'ont un certain nombre d'agriculteurs de ne pas être connus. D'être même. Un sentiment d'abandon Un sentiment d'abandon, mais aussi un sentiment de ne pas être connu alors leur juste place, en tant que justement euh, acteur indispensable dans l'aménagement du territoire. Voire même le sentiment d'être montré du doigt euh, sur un certain nombre de questions environnementales, on y reviendra. Et, et ce sentiment-là, il est revenu. Et je trouve qu'il est assez marquant, puisqu'on euh, on, on sent bien que l'agriculture cherche à, cherche à, à évoluer dans ses, dans ses modes de production. Sur le département de la vie, le constat est assez difficile. Aujourd'hui, on, on, on perd, depuis 10 ans, on perd plus d'une centaine d'exploitations agricoles par an. En 10 ans, ce sont 1100 exploitations qui ont disparu en élevage bovin, puisqu'il y a un certain nombre d'exploitations qui commencent à se développer timidement. Donc ça, c'est un premier constat qui est inquiétant, parce que demain, si on n'a plus d'agriculteurs dans nos campagnes, vous imaginez... La situation de notre territoire. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin d'une grande réforme de la PAC. On le porte, euh, mais ça ne se fait pas. Aujourd'hui, la PAC, c'est 70 milliards sur le territoire national. 70% des financements de la PAC vont à 30% des agriculteurs, et pas les plus petits. Vous avez bien compris. Donc si on n'a pas une grande réforme de la PAC qui permet aux petites exploitations, ce qu'on qu dit communément, les exploitations à taille humaine, euh, euh, ça ne fonctionnera pas. La troisième chose, c'est le modèle économique agricole. Aujourd'hui, dans une exploitation où on fait du bovin, on calcule entre 3500 et 4000 euros l'hectare pour s'installer hors foncier. Ça veut dire hors terre. Donc quand je dis 3500 à 4000 euros l'hectare, c'est le matériel et le cheptel qui, souvent, coûtent le plus cher. Donc une, une exploitation, quelqu'un qui veut s'installer avec 100 hectares, ce qui n'est pas une grosse exploitation, 100 hectares, hein, parce que je crois que la moyenne est à 111, et encore cette moyenne, et elle tient compte... — Surtout dans on département de sur des structures importantes. — Tout à fait. 100 hectares, il faut déjà mettre sur la table 400 000 euros en matériel et en cheptel pour pouvoir espérer travailler sans avoir acheté le foncier. Vous imaginez Comment peut-on imaginer installer des jeunes agriculteurs dans ces conditions Et même ceux qui veulent reprendre l'exploitation de leurs parents sont forcément en grande difficulté parce que euh, le matériel évolue, parce que euh, les bêtes aussi... Euh, enfin, il y a, a d'autres modes de, de, de production qui existent. Et dernière chose, ce qu'il faut aux agriculteurs, et je m'arrête après, mais ça c'est encore plus vrai dans l'agriculture, il faut des prix rémunérateurs. Aujourd'hui, certains nous disent, je ne dis pas que c'est vous, je préfère préciser, mais certains nous disent, bah, avec le prix des matières, avec le prix du blé, avec le prix de la viande, il doit bien s'en sortir. Mais que nenni Parce que même si une augmentation du prix des matières premières, l'augmentation des coûts de production est la même. Donc les, les agriculteurs se retrouvent dans une situation où ils ne, ils ne bénéficient pas. Donc on pourrait revenir après, il y a, il y a des... Il y a des il y a des modalités qui existent pour essayer de garantir, mais il faut impérativement que les agriculteurs aient des prix rémunérateurs, parce que c'est eux qui nous nourrissent. Michel Barbarin, vous êtes dans une commune où l'espace rural tient sa bien place, véritablement une place importante, oui. beaucoup d'agriculteurs à, à proximité de votre commune. Le gouvernement donc, a mis en place différentes mesures en, en faveur de l'agriculture. Il y avait la contractualisation, on parlait des prix rémunérateurs, oui. un les, accord les, les en gros entre... La... Euh, voilà, la, via la loi Galine, bien entendu. Euh, Julien Normandie euh, s'est déplacé plusieurs fois dans le département, d'ailleurs, pour soutenir cette agriculture, cette agriculture et venir euh, donc à leur rencontre. Désormais, le modèle peut-il encore tenir longtemps euh, Est-ce que simplement ces mesures-là puissent euh, porter une agriculture encore pour de nombreuses années, ici dans un département euh, comme le nôtre, pour faire un avenir prometteur et surtout, qu'est-ce qu que euh, les agriculteurs vous disent euh, oui. là sur le terrain qu Est-ce oui, qu est qu est que ça suffisait ce que le président vous en faisait ou pas voilà. Alors, moi, je vais vous en parler parce que je suis allé à une réunion récente de la FNSEA où il y avait énormément d'agriculteurs qui étaient là présents et euh, j'ai entendu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. En particulier, euh, la, leur grande satisfaction sur les lois GALIM 1 et 2. Donc, le président de la, de la, de la FNSEA a été très clair là-dessus. La loi EGALIM 1 et 2, et il en a remercié le, le président de la République. Et il a dit, c'est grâce à cette loi que nous avons retrouvé un équilibre dans nos exploitations agricoles. Donc, ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la FMSO. Donc, et et d'ailleurs, je pense que le, le, le collègue de M. Monet était présent des ce jour-là. Il était présent, entendu comme moi donc, le, le, le deuxième point, parce que je vais parler, parlons des, des agriculteurs que je connais, moi, les gens qui sont même à mon conseil municipal. Euh, le, le, le, le problème pour eux, c'est, un, de faire face aux changements de technologie qui vont, qui vont être obligatoires dans l'avenir à cause du réchauffement climatique. C'est évident que l'agriculture sera la première impactée dans les dix années à venir. Et que la façon dont un travaille un agriculteur aujourd'hui, ça ne sera pas celle qui travaille dans dix ans. Et donc, pour les, il faudra les accompagner. C'est un petit peu ce que j'ai dit à la FNC l'autre jour. Nous aurons besoin de les accompagner dans, ce, dans, la, dans la reconversion. Ça, c'est un premier point. Donc, euh, et je, donc ça sous-entend qu'il faudra que l'État... La France, les Français... Parce que moi, je n'aime pas le mot « l'État ». L'État, ça ne veut rien dire. En fait, c'est une organisation. En fait, c'est les Français qui gagnent de l'argent d'un côté et qui se le redistribuent en fonction des choix de... Et en fonction des choix de société tels que le, le, le président soit M. Monnet, soit moi-même. Mm -hmm. Donc en fait, hein, en fonction des, des efforts que voudront faire les Français pour justement leur agriculture qui est fondamentale. Je reviens aussi sur le problème de l'installation des jeunes. Parce que ça, c'est très important. En fait, aujourd'hui, on a un véritable problème d'installation des jeunes Une financière. Et M. Monnet en a très bien parlé et il a raison. Je suis d'accord avec lui, il a raison. Et donc là aussi, il faut aider à l'installation des jeunes. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi leur trouver des terres. Un petit peu... ouais. Il faut aussi ouais. leur trouver des terres. C'est ça le problème. Aujourd'hui, et le, le, je, je l'ai bien expliqué à la, à la FNSEO, je leur ai dit, le, les, les... il n'y a pas de place pour, les, pour les, les, les, ceux qui arrivent. Il n'y a pas de place. Donc en fait, aujourd'hui, il, il faudra retrouver des solutions pour permettre aux jeunes agriculteurs de se installer, Sachant que, et je crois que M. Monnet l'a dit plus ou moins, et je suis aussi d'accord avec lui, euh, aujourd'hui, 50% des agriculteurs, je parle de la première circonscription, hein, mmh. je, je m'étends pas sur tout le département parce que je ne suis pas très sûr des chiffres, de la première circonscription, 50% des agriculteurs sur la circonscription, première circonscription ont plus de 50 ans. Et certains sont même plus de 60. Et ainsi de suite. Donc en fait, il va bien falloir préparer le renouvellement. D'où l'une des choses qui me tient vraiment à cœur, c'est... C'est le problème de la formation industrielle et technique et aussi agricole. En fait, oui, on a des grandes agricoles, agricoles, agricoles ici. Oui, hein. vrai, et on alors y reviendra oui. peut-être. Euh, voilà, effectivement, au niveau de l'enseignement, on a mais de, des euh, outils la de formation. Il faut sont ce outils des formation. Attendez, je, je, vais revenir, je vais revenir. Euh, Aujourd'hui, il faut redonner goût à nos jeunes. Et c'est un problème culturel sur lequel il faudra que l'on travaille. Euh, de redonner goût pour aller et dans l'industrie et bien entendu dans l'agriculture parce que c'est un très beau métier alors en ce qui concerne euh, aujourd'hui les, les banques il y a déjà pas mal d'aides à l'installation qui existent des aides importantes le deuxième point c'est incontestablement compte tenu de ce que disait monsieur Monet sur lequel je suis d'accord les coûts importants qui est nécessaire pour s'installer moi, j'ai deux jeunes agriculteurs à souligner qui sont en train de s'installer, donc je, je les suis de très près. Hein. Et donc, en fait, c'est là où ils ont besoin d'aide. C'est là où, justement, si on veut des agriculteurs demain, euh, eh bien, et, et il est incontestable qu'il faut, faut garantir les, les prêts bancaires, il faut sans doute améliorer les aides euh, telles qu'elles sont déjà aujourd'hui, qui sont quand même importantes, d'après ce que me disait les, la FNSEA, mais quand même, c'est pas suffisant, je le sais, euh, et surtout dans notre pays où, en fait, euh, sur le terrain d'élevage, les terres, les les terres sont vraiment hors de prix, quoi. Et ça, je dois, je, je dois le dire. Voilà, effectivement, il y a la DJA, euh, euh, donc en fait la notation jeune agriculteurs qui permet effectivement d'installer les, les jeunes, mais effectivement, on voit euh, qu'il y a un effondrement des effectifs dans l'agriculture. Et c'est la première économie de notre département. Oui, donc oui, c'est euh, effectivement une inquiétude oui, oui. pour les Bourbonnais et, et l'avenir. Alors, quand on parle agriculture. L'écologie, forcément, on peut l'opposer pour certains, on peut l'associer pour d'autres. L'écologie.. Les... Exactement. Le Et jour les jour questions jour. sociétales aussi. Hein. On Par parle demain. de faible on, on parle aussi de glyphosate. Euh, tout ça est en train de se changer. Il y a des adaptations à faire aussi. Euh, — euh, La NUP, hein, euh, Yannick Monet a décidé donc, euh, de, de, de faire des concessions, on va dire, avec, vos, euh, avec le, le parti des pères hein, des écologistes, hein, qui euh, donc, euh, ont posé euh, peut-être leurs conditions aussi, peut-être des adaptations, notamment de ce côté-là. Euh, je pense euh, euh, notamment au, au, au glyphosate, à la maltraitance animale aussi. Vous en avez fait une de vos priorités, désormais, tiens. — Oui, enfin, non, non, il n'y a pas... C est, c est pas euh, je reviens sur la question des concessions... Dans un rassemblement, on met ce qu'on a en commun. Et ce qui pose débat, on le laisse en débat et on continue de débattre. Tout simplement. On peut parler aussi du nucléaire, on peut parler de ces choses-là. Donc pour moi, un espace de rassemblement, c'est ça. On fait du commun. Et on n'est pas forcément d'accord sur tout. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait une majorité de choses qui nous rassemblent, bien évidemment. Euh, sur la question environnementale, nous, on pense qu'il faut être beaucoup plus offensif en, en, en termes de moyens. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de poser 6% du PIB sur les questions environnementales, avec tout un tas de mesures notamment sur la production d'énergie, notamment sur l'isolation, l'isolation thermique. Euh, on a aussi intérêt, je pense, au niveau européen, au niveau français, au niveau européen et au niveau international, à travailler, à imposer des clauses environnementales dans les accords commerciaux, par exemple. Euh, on a aussi besoin de travailler... La... Alors, les choses, en fait, sur l'environnement sont... Et quand je dis ça, c'est pas de la langue de bois. C'est très transversal. Mais par exemple, la question de la boucle économique ne pas confondre avec un circuit court. Parce qu'un circuit court, on peut fabriquer un produit de Madagascar s'il est consommé directement dans l'Allier, c'est un circuit court, puisqu'il n'y a que deux personnes qui sont concernées. Donc c'est pour ça que je parle de boucle économique courte. C'est-à-dire que l'on arrête d'avoir des produits dans nos assiettes qui fassent trois fois le tour de la planète et que l'on essaye de favoriser nos productions locales. Mais en matière d'environnement, c'est indispensable. C'est aussi la question du transport collectif. On pourrait parler de la question du transport ferré, où aujourd'hui on engage la SNCF et le transport ferré dans une mise en concurrence alors que beaucoup de pays en Europe sont revenus en arrière, l'Angleterre, la Belgique, etc. Et que demain, si on veut favoriser le transport ferré et notamment le transport collectif, je rêve même, je sais que ça va vous parler de revenir à un principe de taco que l'on a connu sur nos territoires. Mais il mais, n'y mais, a qu'un grand service public de la SNCF qui, qui peut organiser ça aujourd'hui. D'ailleurs, vous savez pourquoi la SNCF, d'où vient sa création C'est 1938, c'est parce que toutes les petites sociétés privées qui géraient le transport ferré faisaient faillite. Parce que c'est des coûts importants. Il faut mettre des locomotives, il faut entretenir les lignes, etc. Donc l'État a décidé de faire un grand service public pour que tout le monde y accède. Ça, c'est des questions fondamentales pour l'environnement. Et donc on propose immédiatement la baisse de la TVA sur les billets de train, par exemple. Ce qu'ont fait les Allemands, c'est pas, pas inintéressant, quand même. Favoriser ce transport-là, ce mode de déplacement, c'est aussi agir pour l'environnement. Je reviens sur les contraintes à l'agriculture face à, donc, à ces objectifs environnementaux. Jusqu'à maintenant, donc, les agriculteurs pensent véritablement comme... Une, dire, une contrainte supplémentaire de leur imposer, d'utiliser moins de, de, de produits, c'est difficile quand même c'est compliqué de leur dire euh, demain vous n'utilisez plus rien, euh, vous produirez euh, sans euh, aucun euh, pesticide au sein, aucun glyphosate, comment faire comment, Mais, Quel discours vous leur tenez pour alors, leur faire accepter ces mesures D'abord, le... euh, en, en tant que candidat, il y a un certain nombre de sujets qu'il faut mettre au travail euh, c'est à dire que sur la question du glyphosate moi je fais le parallèle avec la question de la non-artificialisation. Aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est quoi De ce que je comprends du débat, parce qu'il faudrait certainement le travailler davantage. En tout cas, on a besoin de regarder ça. C'est qu'aujourd'hui, d'imposer des règles environnementales, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait à la place On remplace par quoi le glyphosate? C'est une vraie question. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, à la fois, il faut essayer d'avoir des règles de protection de l'environnement, mais que notre tissu économique puisse s'adapter en conséquence. Et donc, moi, le moins la réduction du pas de souci. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on qu puisse permettre – et c'est certainement possible, je pense que c'est possible – permettre aux agriculteurs d'employer d'autres produits qui leur permettent de produire dans, dans des conditions, en tout cas équivalentes, en termes de, de productivité. C'est ça, la question de, de, de, de, des clauses environnementales. Il faut accompagner l'économie vers cette transition environnementale. Michel Barbarin, côté écologie. Hein, euh, donc on a évoqué effectivement ces contraintes euh, qu'il faudra mettre en place, euh, ou plutôt, j'allais dire, ces mesures pour à, à améliorer l'environnement, tout simplement. Euh, vous même donc, euh, donc du côté agricole, euh, quelle est votre position euh, envers donc, euh, ces, mesures, euh, ces mesures qui euh, contraindront l'agriculture à, à se transformer hein, progressivement mmh. Non, absolument. Donc euh, en fait, euh, euh, ce que disait M. Euh, Monet, moi, je, je lui souhaite beaucoup, beaucoup, de courage pour discuter avec sa branche euh, et euh, plus ou moins tous ah, les écolos qui sont dans qu son <rire> Non, non, mais non, je suis obligé de le dire, je suis obligé de le dire, parce que parce que en fait, ah, vous, êtes, vous, à moi, vous, parlez, vous parlez pas aux autres, Non, non, là, non, mais non, mais je vous parle à vous. Et je vous parle à vous, parce que vous représentez tout un programme. Oui. Et en fait, je suis désolé, vous représentez ce programme, je suis obligé de discuter de ce programme. c'est ça, les enjeux que nous sommes en train aussi. de parler pour, nos, pour, pour les Français. est ce qui vous gêne un ce peu, C'est la, la difficulté que vous aurez à faire passer auprès de vos alliés éco euh, verts, écolo, euh, c est, c est, c est, ces problèmes soit de maltraitance animale, soit de problèmes de, de glyphosate ou autre Parce que moi, je vais en revenir là-dessus. Non, mais vous aurez le problème. Renaissance n'aurait pas aussi le même problème entre mais une branche des, euh, de LRM qui est plutôt à gauche et une autre qui est quasiment euh, à, à centre droit bien plus à droite même. — Oui, mais ceci dit, vous avez raison si aussi. Mais, mais, mais aujourd'hui, aujourd euh, on ne voit ben. pas tout à fait les choses pareilles. Parce que plutôt que de dire... On arrête le glyphosate, ainsi de suite. Mon opposition n'est pas tout à fait celle-ci. Et je la défendrai. C'est de dire, en fait, c'est quelque chose qui se discute avec les agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la peine de trouver des solutions, d'imposer des solutions en tapant sur la table. J'allais dire à la Mélenchon, mais il va encore m'adresser. Le seul argument que j'entends, c'est Mélenchon. Ça frustrant pour moi, quand même. Parce que ce n'est pas une idée, Mélenchon. Vous m'attaquez sur le président de la République, moi je vous attaque sur son bilan. Moi je vous attaque sur votre programme, je sur votre programme. la donc revenons-en à ça. En fait, incontestablement, euh, le, le glyphosate, il y, y a eu des lobbies énormes qui ont, qui, qui ont, qui ont joué là derrière ça, euh, et, et sans doute euh, une très forte influence... De cette, de cette gauche excessive et radicale qui, qui, qui part en sous-main, euh, sans, sans doute financée peut-être par, par des grands groupes, et ainsi de suite, sans mais doute financée par le courant d'arrêt. Mais si, mais si, je ne suis Dites-moi pas, mais que mais elle elle preuve... 214 avec tout l'argent qu'ils ont c'est pour les cotisations des, des, des membres. C'est de idée, M. le Vous pouvez pas, vous devez à dire n'importe quoi. Je dis pas n'importe quoi, je dis. j'ai une fonction importante, la fonction de député, on ne peut pas dire n'importe quoi. Non, non, je ne dis pas n'importe quoi. Voilà, comme ça, on choses en l'air. Je m'interroge, je m'interroge Monsieur Barbin, alors, bah, du coup, les alors, agriculteurs qui sont souvenir. sur le secteur alors, de vous... Souvenir, ce que vous rencontrez par au oui. glyphosate. Qu'est-ce qu'ils vous racontent Qu'est-ce qu'ils vous disent ?— eh ben, eux, eux c'est un, un sacré problème, hein, le glyphosate pour eux. Bon. Donc aujourd'hui, eh ben, ils attendent de notre part des mesures d'accompagnement pour permettre, justement, de, de, de, de travailler les terres différemment. Donc ça sous-entend bah, de la formation, et aussi, bah, incontestablement, des aides sur, euh, sur les carburants ou autres, parce qu'il euh, faut beaucoup plus de carburants, et ainsi de suite, pour pouvoir traiter les terres telles qu'elles étaient traitées auparavant avec le glyphosate. Donc il faudra les aider. Et c'est ça que je veux dire. On en a besoin et on le fera. Oui, une réaction Non, je, je, juste, parce que sur des sujets comme ça, très importants, qui sont des sujets d'enjeu, je pense qu'il faut arrêter d'être dans des positions de clivage. Je vais vous prendre un exemple. André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme, s'est battu pour faire adopter une loi qui augmente la retraites agricole. Et je peux vous dire qu'André Chassaigne, pour faire adopter sa loi, il n'a pas dit euh, "Vous, vous êtes méchant, vous, vous êtes bon." Ah, bah, attention, il y a Mélenchon qui est là, attention, il y a un tel. Non, il a travaillé. Non, non, mais attendez. Il a. Bah ben, il si, la retraite agricole, c'est il y a deux ans. Euh, euh... Il a travaillé avec tout le monde et il a posé le débat de façon. Pas consensuel, mais en posant les enjeux. Et pourquoi cette loi est passée Parce qu'il a réussi à convaincre une partie de la majorité présidentielle aussi, sinon ça ne serait jamais passé puisqu'ils avaient les pleins pouvoirs à l'Assemblée nationale, pour faire avancer ce dossier. Et nous, pendant la campagne, des gens nous remerciés en disant « grâce à vous, grâce à vous » j'ai 200 euros de plus par mois, et c'est peut-être pas la grande révolution, mais ça change quand même ma vie, en tout cas ça améliore mon quotidien. Donc sur les sujets environnementaux, je pense qu'il faut avoir les mêmes démarches. Si on commence à être dans des postures politiciennes, on ne s'en sortira pas. Monsieur Monet va bientôt voter pour moi si ça continue comme ça. Parce qu'en fait, sur le consensus et la recherche, mais c'est parce qu'en fait, depuis longtemps, je vous le dis depuis le début de ce débat, en fait, tout tourne autour de la négociation avec les partenaires. Je parlais tout à l'heure des, des entreprises, sur l'augmentation des salaires. Donc, négligez, il ne faut, faut pas, pas, pas, pas invectiver ouais. les gens, sinon vous allez ouais. pénaliser. Hein. Je ne vous invective pas, mais fait, côté, côté, côté de votre parti, je suis désolé. <rire> de, oh, bien euh, bien les avec, ben, parce que c'est une réalité. C'est une réalité. <rire> une réalité. Ouais, je, je suis un monnaie. Mais ne mais, mais, mais mais, me dites pas que vous ne faites pas partie de baisse. Ne me le dites pas. fais je ne vous comprends pas. Mais je suis quand même. Donc, vous n'avez jamais. Désavouer votre leader. Je suis désolé. Non, mmh. vous l'avez pas fait. Vous désavouez donc... pas le vote non Moi, je ne le désavoue pas. <rire> voilà. moi, je ne désavoue pas. Voilà. Je... je ne désavoue pas. Je suis pas en contradiction. On a pas que Alors, alors que là, on, on, on, on, on est en contradiction. Je suis désolé. Alors, du coup, bah, on va passer à l'agriculture parce que sinon, on va, on va parler que de ça. Un on un a parlé. Notre département voilà. aura compris. Effectivement, il y a des choses voilà. à faire évoluer. Oui. Chacun a oui. une vision différente. Tout à fait. De vision Et de que la vision ce On devrait parler quand même aussi d'un problème énergie. — Et on va euh, parler un peu de transport, surtout, parce ouais, que du coup, mais on en a... — je, euh, je pense qu'on a dit aussi des points de convergence là-dessus, bah, sur l'énergie. En fait, euh, parce que les agriculteurs risquent d'être considérablement impactés par le mix énergétique. Mmh. Donc, comme vous le savez, euh, je, on cherche un mix énergétique, nucléaire et renouvelable. Et dans le renouvelable, incontestablement, ça touche énormément le problème des terres disponibles. Donc, en fait... Alors, il y a la notion des éoliennes. On parlait des éoliennes. Donc, Beaucoup de, de débats moi, ont lieu dans le département. Donc, oui. Dans le département, bien entendu. Il y a attendu. le photovoltaïque aussi. Je vais venir sur les deux. Il y a la si me minutes, voilà. Si vous me donnez quelques minutes, je viendrai sur les deux. Euh, et, donc, et puis, j'ai essayé de laisser du temps pour aussi M. Euh, Monnet. Oui. Mon on lui en Voilà. Donc, euh, euh, je disais, les, les éoliennes, aujourd'hui... Donc, M. Monnet et moi, d'ailleurs, on est a, on a destinataires d'une étude sur le département. Et de ce côté-là, on en est bien d'accord. Il n'y a pas... De, pas suffisamment de vent pour que les éoliennes soient rentables sur notre département. Alors, il y a certainement des espaces en France où on peut installer des éoliennes, mais il ne faut pas généraliser ça. En fait, aujourd'hui, sur le département, il y a un certain nombre de lobbies qui essayent d'installer des éoliennes uniquement pour, faire, pour vendre du matériel. Mais en fait, ça ne sera jamais rentable. Donc les éoliennes, ce n'est pas rentable. Alors le deuxième point, c'est... Donc dans le département, les éoliennes, je n'y crois pas. Donc le deuxième point, c'est le photovoltaïque. Et ça, là, on parlait tout à l'heure des terres disponibles. Si vous utilisez les terres disponibles pour mettre des hectares ou des dizaines d'hectares, j'avais un projet de 60 hectares à Soudini, vous vous rendez compte Alors, je ne peux pas installer les jeunes. Euh, euh, donc, des, des dizaines d'hectares de, de, de photovoltaïques où, soi-disant, on va y mettre des moutons. Très vite, en fait, très vite, vous vous rendez compte que les moutons sont remplacés par une tondeuse une fois par an, puis c'est réglé. Hein. Donc, en fait, euh, bah, vous allez, vous allez, on, va, on retombe sur la pénalisation des agriculteurs. Donc, je pense que là aussi, le photovoltaïque, ça doit être un revenu complémentaire des agriculteurs, mais sur des espaces, soit des délaissés, il y en a, soit sur les, tout ce qui est stabulation, installation, tout ça. Et ça, ça peut bien être bien. intéressant pour, comme, comme revenu complémentaire aux agriculteurs. La Donc c'est là-dessus que je me battrai. Et la méthanisation, mm -hmm. votre point de vue Alors la méthanisation, c'est un, un petit peu discutable, je le reconnais. Parce que le problème de la méthanisation, c'est que ce n'est pas totalement décarboné. Ça, c'est un risque. Mais malgré tout, on en a quand même besoin. On ne va pas dire demain, du jour au lendemain, on va supprimer le gaz. Euh, D'accord, on a un problème avec l'URSS, enfin le, le, la Russie, pardon, excusez-moi. On a un bon, problème avec la je Russie. Comprends. On a un problème avec la Russie, mais quand même, euh, on va pas s'en sortir facilement. Donc, il euh, euh, faudra bien aller chercher du gaz quelque part. Donc, la métallisation, c'est une bonne idée, mais malgré tout, il faut penser quand même que c'est un produit qui, qui, qui est carboné. Euh, donc, euh, Mais ça peut être une excellente transition. Par contre, euh, du côté du nucléaire, alors là, je pense qu'on ne va pas vous mettre d'accord là-dessus. Euh, le nucléaire, euh, Emmanuel Macron donc est pour un maintien véritablement de l'énergie nucléaire en France. Du côté de l'UMP, en fait, vous êtes plutôt euh, donc défavorable euh, à l'énergie nucléaire. Donc, non. Précision. Précision. C'est le principe d'un rassemblement. C'est-à-dire qu'on a des points d'accord, on a des points désaccord Moi, je suis membre du Parti communiste français, et nous. Nous portons l'idée du nucléaire. Parce qu'on pense que c'est aujourd'hui la seule production viable, décarbonée, qui permet d'alimenter tout le monde à bas coût. Et facteur Mais... d'emploi aussi. Et facteur d'emploi. Mais ce que je porte surtout, que ce soit le nucléaire, l'éolien, euh, le photovoltaïque ou le méthaniseur, parce que le méthaniseur, la difficulté quand même aujourd'hui, c'est qu'on a des, des exploitations qui produisent que pour le méthaniseur, parce que c'est plus rentable que de produire l'alimentation. Des cultures dédiées. Voilà, des cultures dédiées, ce qui pose quand même problème. Alors que l'idée de départ n'était pas inintéressante, puisque c'était les déchets... le système qui a choisi l'Allemagne, d'ailleurs, d'avoir des cultures exclusivement Donc ça, pas Dans ces conditions-là, c'est pas mieux que le photovoltaïque photovoltaïque. pour moi, Mais c'est des revenus pour les agriculteurs. Non, mais non, mais même le photovoltaïque. Mais enfin, à un moment donné, si un plombier gagne sa vie en faisant des baguettes, on va avoir un problème de plomberie. Voilà. Donc chacun doit gagner sa vie en faisant son métier. Euh, donc moi, ce que je pense sur la production d'énergie, l'enjeu central, plutôt que de s'écharper sur pour ou contre photovoltaïque nucléaire, c'est que ce soit une maîtrise publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la production d'énergie est livrée aux intérêts financiers. Les élus sont harcelés par les vendeurs de photovoltaïque, par les vendeurs d'éoliens, et donc, du coup, on n'est plus que dans de des intérêts financiers. Mais plus de pouvoir aux élus publics, c'est eux qui ont le deux pouvoir choses, de décision pour l'installation. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui on puisse imposer des choses à un élu local. Parce que ça peut être le cas. Le préfet peut décider de dire il y aura tel type de projet, on l'imposera. Pour moi, c'est pas normal. Vous savez qu'on a des projets de photovoltaïque sur notre circonscription à plus de 150 hectares. Hein. Mm -hmm. Pas très loin de chez vous d'ailleurs. Euh, donc c'est un vrai problème. C'est un vrai problème sur des terres émergées. Bref, mais pour moi, la production d'énergie, c'est avant tout une question publique. Il faut que ce soit un grand service public. Parce que c'est quoi un service public Comme M. Barbarin disait, je vais vous égratigner un petit peu, M. Barbarin. Il y a juste une chose qu'imaginez quand vous dites que l'État, c'est rien. Non. L'État, c'est tout. L'État, c'est l'organisation des services publics. L'État, c'est l'école. L'État, c'est la santé. L'État, c'est tout ça. Et moi, je pense. C'est ce que je vous ai dit. L'État, c'est une l'organisation. J'ai pas inventé ça. mais En tout cas, ce que je pense, c'est que demain, la production d'énergie, si elle est publique, ça veut dire qu'elle est détachée d'enjeux financiers et qu'il n'y a que l'intérêt général qui prime. C'est ce qui était GDF. Pourquoi il y a eu des constructions centrales je suis, Moi, je suis Nous, on est pour le mix énergétique avec Jean-Paul Dufresne. On se distingue un petit peu, peut-être, là-dessus. Mais nous, on n'est pas sur le tout nucléaire. Ce n'est pas la question. On regarde les choses de façon pragmatique, mais surtout qu'on ait une production publique et que cette production-là soit dégagée d'enjeux financiers. Et si c'est dégagé des enjeux financiers, on sera sur l'intérêt général qui doit être partagé avec les citoyens, bien évidemment. Mmh. On va poser du côté du transport. Je, juste du four, une petite on va... précision, mais je vous laisse très rapidement. Je rappelle simplement que euh, EDF-GDF, bon, moi j'ai travaillé 42 ans, je le connais bien, euh, et c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et je rappelle quand même que EDF-GDF n'a jamais eu le monopole de la production. Jamais, jamais, jamais. Donc voilà. Donc ceci dit, euh, et il y a sans doute un certain nombre de choses à faire, parce que vous avez dit quelque chose, et M. Monet a dit quelque chose de vrai. On ne peut pas imposer un élu. Euh, d'une façon euh, euh, catégorique, un élu, de faire quelque chose qu'il ne souhaite pas et que les gens qui l'ont voté, voté pour lui ne, ne le souhaitent pas. Donc ça, par contre, je suis tout à fait d'accord avec cette position et, et, et ça, je le maintiendrai. Donnons aux élus le rôle pour lequel ils ont, ils ont, été, ils ont été élus, en fait, hein, donc d'être capable de prendre des décisions sur le territoire sur lequel ils ont été élus par les gens qui habitent ce territoire. On va parler euh, des transports, du va basculer des transports qui touchent aussi la ruralité, euh, l'écologie L'écologie, ça touche un peu. Alors c'est une grosse compétence de la région, mais vous en tant que député, euh, notre département euh, et notre circonscription. Euh, dépend beaucoup, de, par exemple, de la SNCF pour, pour faire des trajets à Paris, pour aller en, dans notre capitale régionale à Lyon, etc. Euh, quel est votre point de vue là-dessus Et aussi, euh, par exemple, les systèmes de transport, les bus qui traversent pour aller, pour ceux qui travaillent entre Souvigny et Moulin, par exemple. Euh, quel est pour vous, Yannick Monet, votre but en tant que député Quel combat allez-vous mener pour le transport pour notre circonscription, pour le département de la alors la pro, la, la, la, la, la, la, le premier combat qu'il faut mener d'urgence, c'est sur la question des prix de l'essence. Très sincèrement, on ne peut pas laisser les gens se faire faire des poches, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ce que Total a versé à ses actionnaires, on est en droit de se dire que l'argent n'est pas gagné correctement. Bref, donc je pense qu'il y a des mesures d'urgence à faire. On a plus de 2 euros le litre. Hein, ça ce moment Et ça, ça continue d'augmenter. Et je peux vous dire, quand on a 50 balles de plus sur un plein... À la fin du mois, quand on est obligé de prendre sa voiture tous les jours, euh, ça, ça pèse. Donc je pense que là, il y a vraiment une mesure d'extrême urgence à prendre. Après, je vais me répéter sur la question du transport. Pour moi, la première mesure intelligente et le premier travail qu'il faut engager, c'est une réunification de la SNCF. Un grand service public du transport ferré. Aujourd'hui, la SNCF, elle est saucissonnée en différentes sociétés anonymes. On ne sait plus bien qui fait quoi. Et en plus, on va vers une ouverture à la concurrence qui est déjà là. D'ailleurs, je dis « on va », c'est une erreur. Elle est déjà là. Mais on a besoin d'un grand service public du transport ferré, tant pour le transport de voyageurs que pour le fret. Écoutez, moi, je, je veux bien qu'on construise des routes, et on a raison, et je, je me réjouis de la mise en deux fois de voile, Bien vrai, évidemment. Mais quand vous voyez le nombre de camions sur cette route, je suis directeur de cabinet dans une mairie à côté d'ici, dans la Nièvre. Donc je prends ma voiture tous les jours pour prendre la National 7 et remonter euh, dans la Nièvre. Mais attendez, c'est infernal le nombre de camions. Mais ces camions, c'est mieux sur des trains. Et ça, aujourd'hui, si on si ne on le confie pas au service public qui est la SNCF, qui, Enfin, je trouve scandaleux ce qu'on fait vivre aujourd'hui aux cheminots dans ce pays. Je vais vous dire, les cheminots, c'est les premiers qui sont traumatisés et qui sont blessés de voir le dysfonctionnement d'un certain nombre de trains. Jean-Paul Dufresne a souvent pris la ligne paris clermont Oui, oui pays, il y a... le, voilà qui est symbole euh, en France, effectivement, de... Elle a souvent des retards. De Mais pourquoi il y a des retards C'est parce qu'à un moment donné, les, les, les, le matériel n'est pas entretenu correctement, parce qu'ils n'ont pas, pas les moyens d'entretenir le matériel, les voies ferrées qui ne sont pas entretenues correctement. Vous savez, que par exemple, sur cette ligne-là, on pourrait gagner jusqu'à 20 minutes de trajet si les locomotives pouvaient rouler normalement sur des lignes normalement équipées. C'est une question centrale, cette question de, de, de, de, de la SNCF, un grand service public réunifié, très sincèrement c'est pas une petite question pour notre pays. Michel Barbarin, votre vision en tant que pour le transport aussi oui. pareil pour la SNCF, parce que c'est je... important pour notre. Non, Vous êtes vice-président du tourisme pour... ah, le au le tourisme, niveau de l'agglomération, oui. donc le tourisme prend le, sûr, le là, en ce moment, sûr, on en voit sûr, plein qui prennent le train. Le, le transport. Qui moi, participe au désenclavement du territoire. Si tout à fait. Donc, moi, j'ai une vision euh, légèrement différente, mais pas totalement opposée à ce que vient de dire M. M. Molnay. Je vais revenir sur deux points, à mon avis. Il y a le problème des transports longs et le problème des transports courts ou moyens. Donc, en fait, en ce qui concerne les transports longs, moi, je pense en effet qu'il y a un vrai problème sur les lignes de type euh, Paris-Nevers-Moulin-Vichy-Clermont. Euh, euh, on le vit tous les jours. Moi, j'ai travaillé de nombreuses années à Paris, j'habitais sous souigné donc j'ai pris tous les jours le train, avec M. Dufresne régulièrement, et, et, et d'autres. Donc, euh, en fait, il y, y a un véritable problème de matériel. Depuis des années, moi je le dis, la, la, la SNCF a reçu des aides pour rééquiper les trains en particulier les trains in in inversables, in inversés, parce que vous savez qu'il y a un vrai problème. Quand vous arrivez à la Gare de Lyon ou à Clermont-Ferrand, il faut, faut déplacer les wagons, enlever la machine, la remettre devant. Donc ça, ça coûte un fric fou et, et, et, et un temps fou. Et donc, euh, ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Donc si on avait déjà, depuis longtemps, si la SNCF avait pris en charge ses engagements et les obligations qu'elle avait faites, ça, ça, ça se ferait. Donc là, il y a un vrai problème aussi, sans doute. Euh, dans le passé, parce que je pense que c'est quelque chose qui est à long terme, des élus précédents qui n'ont pas pris leurs responsabilités. On avait des élus et nous, nous sommes prêts à les prendre leurs responsabilités dans ce domaine-là. Donc, ça, c'est les grandes lignes. Et je dirais le deuxième point important qui me semble important, c'est aussi de désenclaver, je dirais Moulin, mais c'est vrai pour Vichy et ce que je dis là, c'est aussi vrai pour Moulin, c'est de désenclaver par rapport à notre capitale régionale. Je suis désolé aujourd'hui, la région existe, Lyon existe. Donc, je trouve inacceptable aujourd'hui que euh, Moulin-Lyon soit dans des conditions incroyables. Moi, j'ai fait pendant, pendant plusieurs, plusieurs années le trajet Grenoble-Lyon-Souligny-Moulin. Euh, incroyable je, euh, le, le, le, le manque de matériel et la, et la qualité. Donc aujourd'hui, moi député, je vais me battre avec la région pour que l'argent que la région a mis sur lyon grenoble euh, euh, parce que le, le sillon Alpin est vraiment formidable, hein, ça marche vraiment très très bien depuis plusieurs années. Mais je voudrais bien qu'on le fasse sur le sillon euh, Moulinois. Ça c'est un point. Le deuxiè deuxième point, c'est les transports courts. Je voudrais y revenir rapidement. Les transports courts, je ne crois pas, à, à, à, à, à, à, à, au, à 1930, euh, je ne sais plus combien, 1938, euh, cette époque où la pète du, du, du tout SNCF, ainsi de c'est révolu. Et c'est révolu pourquoi Parce que il faut, plutôt que de mettre de l'argent dans la remettre en place des tacos. Euh, euh, je veux bien pour le tourisme, mais remettre en place les tacos... C'est ironique, c'est hein, ironique, euh, taco, Non, non, c'est ironique, j'ai bien compris. On est bien, je, je, je, est je reprends aussi... Le tourisme, ça va pas mal. C'est pas marqué dans le programme de Non, non, non. Non, non, mais... Cher ami, je l'ai bien compris. Je bien compris. Et Donc je voulais dire par là que l'avenir de la technologie française, elle n'est pas là. Elle n'est plus là. Euh, C'est pas la peine de mettre de l'argent dans des sous dans des dans des dans des technologies qui sont aujourd'hui obsolètes. Je voudrais et je rapide rapidement, je veux pas laisser aux étrangers le le le, le, le, le monopole. De l'industrie de demain, en particulier de tout ce qui pourrait toucher les automatismes, les, les, les voitures autoguides auto, et ainsi de On a un super réseau routier, il est là, il existe, utilisons-le. Alors, dernier point, euh, industriellement, je sais que, euh, industriellement parlant, je ne voudrais pas qu'on refasse les erreurs qu'on a commises dans le passé. Euh, euh, on a loupé la, le, le, le virage de l'informatique. On a loupé le virage du, tél du téléphone portable. Alors, on est en train de louper peut-être le virage du nucléaire. Euh, moi, j'en viens du nucléaire et je peux vous dire une chose. Il y a quelques années en arrière, tous les appels d'offres étaient en français. Maintenant, c'est fini. Alors, Donc, aujourd'hui, ne loupons, le, le, le, le, loupons pas la technologie du futur, de, la, de, de tout ce qui est les automatismes et, et, et, et, et, la, et, et le positionnement. Alors on pourra peut-être le virage de la voiture électrique pour l'industrie française, puisqu'en 2035 c'est la fin de la voiture thermique, tout le monde a dans les ventes dans les fabrications, dans, dans, dans les usines à travers la France notamment. Il y a, il y a également cette mesure de, de, de voiture électrique à 100 euros par mois promis par le, le gouvernement Macron. Euh, c'est porteur d'emploi, c'est porteur d'écologie, c'est euh, porteur d'économie. Euh, Yannick Monet toutes ces mesures. — Non, mais le, le, le, le tout n'est pas dans le tout. Euh, voilà. C'est un sujet que je connais un pas un petit peu. Mais euh, sur la voiture électrique, il faut bien regarder ce que ça va représenter demain. L'efficacité de la technologie. Alors, je ne suis pas assez aguerri sur cette question-là pour vous en parler longuement. Mais, mais on ne peut pas à la fois se dire euh, c'est l'emploi contre l'environnement ou c'est l'économie contre l'emploi ou l'économie contre l'environnement. Il faut avoir, je pense, une pensée un peu plus globale. Moi, la question de la voiture, c'est comment aujourd'hui on fait pour se déplacer Qu'on ait des effets d'annonce, parce que pour moi, ça, c'est des effets d'annonce. Oh, voilà, à partir de telle date, on arrête, la voiture C'est pas ce qui va se produire, pour nous. Mais je sais, non, je, je suis pas Madame Irma, moi, j'en je sais, sais rien. Et je dis simplement, euh, il faut donner un peu plus de lisibilité. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui qui ont des, euh, des voitures, ils sont obligés de se déplacer. Est-ce que demain, ils auront les moyens de changer leur véhicule C'est une vraie question. On peut toujours. Moi, les effets d'annonce, sur les questions environnementales, elles, elles m'embêtent. D'où qu'elles viennent, d'ailleurs. D'où qu'elles viennent Et elles ne viennent pas tout le temps de droite. Elles peuvent venir de gauche parfois. Je vous l'accorde. Euh, il faut qu'on travaille sérieusement comment on fait évoluer nos sociétés sur les, mod les différents modes de déplacement. C'est ça la question de fond. Moi, l'électrique, j'écoute les scientifiques. Je ne suis pas un scientifique. Moi, je les écoute. Certains disent c'est pas mal. D'autres disent c'est pas le top. Hein, parce que la production de batterie aujourd'hui, elle pose d'autres problèmes en matière environnementale. Il y a la question de l'hydrogène. Vous comprenez C'est à un moment donné... Euh, les... Il faut qu'on rassemble tout ça et qu'on travaille un petit peu sur ces questions un peu plus sérieusement que par des effets d'annonce. On va basculer du côté de la santé. Euh, maintenant nous avons évoqué pas mal de choses. La santé c'est un domaine très important dans vos deux programmes. d'ailleurs. Le monde sort, alors je dis bien entre guillemets, de la pandémie de la Covid-19. On voit que ça repart dans certains pays asiatiques. Euh, ce, cette Covid-19 qui a fait ressortir toutes nos failles dans notre système de santé et en particulier hospitalier. Alors aujourd'hui il est temps et on a l'impression qu'il y a déjà des années que tout le monde applaudissait les soignants le soir, on avait vécu ça et nous ici depuis radéblocage pendant le premier confinement. Euh, là maintenant on a l'impression que voilà, le soutien est moins apporté aux blouses blanches. Hôpital, service d'urgence, maternité, EHPAD, service psy, désert médical, que défendriez-vous demain en matière de santé au Palais Bourbon Donc on va commencer par vous Michel bon, vous Voilà, c'est un thème qui est très global et que, qui touche tout le monde. Voilà. Donc en fait, au niveau de la santé, vous savez, il faut, il faut, il faut, il faut un peu décomposer les choses. Et Vous l'avez un petit peu dit, d'ailleurs, dans votre question. Euh, la santé, c'est un tout. Ça va de la petite enfance jusqu'à l'accompagnement de la fin de vie. Donc en fait, il faut, il faut savoir de quoi on parle. Et il y a sans doute euh, des, des actions à mener qui sont parfois différentes mais qui concourent tous au même, au même point. Donc, euh, euh, on, a, on a parlé, vous avez parlé, par exemple, de la, des, des problèmes des, des, des hôpitaux. Euh, donc en fait déjà ce que je peux dire aujourd'hui parce que je j'en je, viens et j'ai été regardé ça de très près euh, par exemple, à moulin on n'a pas de problème. Les, tous les postes d'urgence sont couverts par les, les médecins d'urgéntistes. Euh, L'hôtel et puis l'hôpital et les médecins le disent est plutôt moderne et bien bien équipé et tourne relativement mais, bien. C'est aussi vrai à Vichy, mais c'est pas vrai du tout à Moulins. Moul Moul Moul Moul oui, hein Nos voisins à côté de euh, Nevers hein, qui ont perdu hein, leur maternité euh, voilà. il n'y a pas très oui, oui. Donc là, il y, a, il y a un vrai problème sur lequel incontestablement, donc il y avait le, le, le fameux programme que moi je défends, c'est en effet de lancer une grande concertation avec les professionnels pour regarder les méthodes euh, que l'on doit... Euh, les, les, les, les, les, la façon de s'y prendre. Ce n'est pas, pas nous qui allons décider, ce n'est pas les politiques tout seuls qui vont décider, on n'a pas la, la science infuse. Quoi. Et donc incontestablement, il faut travailler en concertation avec les professionnels, et on le fera, et ça c'est très important. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on parlait surtout de la médecine de ville ouais. et de la médecine rurale. Parce que je pense Très que c'est vous, vous, vous vouliez me voir, mais particulièrement... — Souvenez-vous, il y a un médecin. docteur qui va partir de... dans quelques... Oui. De, dans pas le oui, oui, oui, docteur oui. Casanova, oui, oui. on va pas le citer, et euh, il trouve pas de remplaçant. Si, si, je, pour... je confirme ah, bien qu'il a bien une remplaçante. — Voilà. Mais du coup, voilà, dans le d'autres endroits... — Dès le 15 septembre, sa remplaçante sera là. — Il y a des donc, euh, euh, mais ceci dit... Euh, c'est compliqué, c'est de faire venir des, Attends, des jeunes médecins. Donc, euh, faire venir des jeunes médecins, c'est compliqué. Mais malgré ceci dit... Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire venir les jeunes médecins En fait, il faut leur donner une certaine attractivité du territoire. Yannick, parce ben, que ça, c'est très important. Je vais laisser parler Yannick, parce qu'il qu est très en euh, retard. <rire> voilà. euh, voilà. Il, il est très en, en retard. Ouais. Pour moi, c'est attractivité du territoire. Les jeunes médecins, qu'est-ce qu'ils veulent, ben, ils veulent Ils veulent vivre comme tout le monde aujourd'hui. Ils veulent faire 35 heures. Ils veulent, ils veulent aussi s'occuper de leurs enfants, euh, changer les couches et tout ça, comme tous les jeunes papas ou les, et les mamans, et ainsi de suite C'est ça qu'ils veulent faire aujourd'hui. Donc, il faut, il faut leur donner une certaine activité au travers de, de l'équipement du territoire. C'est un premier point. Et puis j'ai énormément de questions. La santé, c'est un enjeu pour le département. Il y a des maisons de santé effectivement, qui se construisent. Parfois, elles sont vides ces maisons de santé. On n'arrive pas à trouver des spécialistes. Est-ce qu'il ne faut pas imposer tout simplement aux médecins de venir travailler pendant tant d'années et, euh, et puis voilà quoi. Sais, venir un, un peu de temps, je peux m'installer Bien sûr, là c'est bon pour la santé. Un peu. Non, d'abord, là où je suis pas d'accord avec M. Barbara, c'est que ça fait bien trop longtemps que les politiques ne décident de rien en matière de <rire> <rire> <rire> santé. Et on se retrouve dans une situation où les gens ne peuvent plus soigner. Euh, le bilan du président Macron en matière de santé. En 5 ans, c'est 17 900 lits dans les hôpitaux de Fermet, dont 5 700 en pleine crise sanitaire. Et c'est 4 milliards... 4 milliards d'euros d'économies sur les hôpitaux. J'ai regardé les chiffres parce que des fois j'ai un peu de toute sorte. C'est ça le bilan du président de c est, c est, ce, sont chiffres, hein. ce sont vos chiffres. Non, ce n'est pas les nôtres. Non, hein. c'est non, non, non, ceux pas qui pas sont marqués sur votre dépliant, mais ce sont vos mais chiffres. Pas, mais non, mais, mais moi, je, nous, je dis, nous on ne dit pas, pas, dit pas les choses, je je je dis, pas, on ne dit pas, pas n'importe quoi. On ne dit pas ce qui nous passe par la tête. Nous on regarde les chiffres réels. Bref, la solution. Non, la solution, Donc ça c'est la deuxième chose sur la circonscription aujourd'hui. Sur la circonscription aujourd'hui, et ça ce sont les chiffres de lassurance maladie qui sont accessibles à tous. On a 78 médecins qui font de la médecine générale, la médecine de ville, mmh. sur l'ensemble de la circonscription. Parmi ces 78 médecins, il y en a 27 qui ont plus de 60 ans. Et parmi les 27 qui ont plus de 60 ans, il y en a 14 qui ont plus de 65 ans. Donc on, est une, on a une démographie médicale qui est en danger. Et on parle Et de la médecine générale. Hein. Je parle que de la médecine générale. J'y en ai, puis je n'oublie pas votre question sur la maison de santé, parce que c'est un sujet que je connais bien. Euh, ouais, enfin, que j'ai travaillé. Euh, ensuite... Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a 8 687 personnes. Mes chiffres datent de 3 mois. Peut-être qu'ils ont été réactualisés. 8 687 personnes qui n'ont pas de médecin traitant sur notre circonscription. Voilà l'inaction d'un certain nombre de politiques qui ne datent pas que de M. Macron. Euh, depuis de nombreuses années, où on ne prend pas de décision sur ces questions-là. Et on se retrouve dans cette situation qui va s'aggraver. Parce que vous parlez de l'hôpital public. Je peux vous dire qu'à l'hôpital de Moulins, il y a un certain nombre de services... Euh, vous ne vous parliez que des urgences, je crois. Vous hein. globalement de l'hôpital Il y a un certain nombre de services qui sont en attente de recrutement d'infirmières et qui ne trouvent personne. Donc en plus, on a la question de la formation qui n'a pas été traitée correctement dans ce pays. Nous, on dit les choses très simplement. Il y a des mesures d'urgence à court terme qu'il faut employer rapidement, un peu coercitives. Mais c'est comme ça, c'est une question de santé publique. Et puis des mesures à moyen terme pour enrayer ces problèmes de démographie médicale. La première chose, c'est d'arrêter de conventionner les médecins qui s'installent dans des zones détendues. Aujourd'hui, un médecin, c'est un fonctionnaire. Un médecin, s'il vit, c'est parce qu'il y a la solidarité nationale qui se traduit par la sécurité sociale. Et s'il vit et s'il est remboursé, c'est parce qu'il y a la sécurité sociale. La deuxième chose, c'est qu'il faut impérativement, dès maintenant, dès la rentrée septembre, qu'on dise aux médecins qui vont rentrer en formation, et je pense qu'il faut que l'État les accompagne davantage, d'ailleurs, dans ces formations-là, en termes de moyens financiers c'est de dire... Une formation de médecin, c'est 300 000, 400 000 euros, quand même. Hein. C'est pas rien. Et c'est une faculté publique, donc c'est... C'est nous qui payons aussi la formation. les formations. C'est nous la qui la payons. Elles formations sont publiques. publiques, oui, mais elles coûtent 300-400 000, bien 000 bien euros. Sûr, sûr. Donc, Donc, la même, les choses, c'est de dire aux gens, quand ils rentrent dans l'école, s'ils sont bien accompagnés, quand vous sortez, vous devez un certain nombre d'années. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous parler, puisqu'on a la l'enseignement. Mais c'est ce qu'on faisait pour les enseignants. Quand ils faisaient l'école normale, les enseignants leur disaient, oh, vous rendez 15. Alors après, c'est passé à 10, je crois. Mais il y avait une obligation de rendre ce que la collectivité avait donné. Et bien pour les médecins, il faut que ce soit pareil. Alors il ne s'agit pas de leur dire euh, « vous n'avez pas le choix, vous allez à tel endroit précisément ». Non, vous allez en zone tendue, là où il y a besoin de vous, et vous rendez ce qui vous a été donné à la collectivité. Et je pense qu'on peut toujours continuer à discuter et à essayer de faire la danse du ventre. S... Là, il y a l'urgence. C'est-à-dire que j'entends les mesures d'incitative, je les entends ces mesures incitatives, mais elles ne fonctionnent pas aujourd'hui. Elles ne fonctionnent pas puisqu'on a une démographie médicale qui est en train de se dégrader. Donc je pense que ça, c'est une... C'est la dernière chose sur les maisons de santé. Mais il y a maison de santé, centre de santé. Moi, je suis pour qu'on lance un grand plan national de promotion des centres de santé, avec des professionnels salariés, ce qui permettrait de salariés, y compris des spécialistes. Ça se fait de plus en plus. Une maison de santé, c'est quoi C'est des, des libéraux qui se mettent d'accord sur un projet, qui se mettent ensemble. Une mutualisation. Hein, et, et ça fonctionne. Moi, je ne suis pas contre une maison de santé. Mais c'est pas la même chose qu'un centre de santé. C'est un autre projet. Et donc, moi, ce que je propose, c'est qu'un plan national sur les centres de santé, ça vient en complément de ce qui existe, mais ça, ça ne se substitue pas à ce qui existe. Et mais c'est fondamental, cette question alors, passons de la, de la santé. On va prendre un peu de hauteur parce que le, le poste de député va vous amener à parler des questions euh, internationales, je euh, de, de défense nationale, <rire> internationale aussi. Et le dernier volet de ce, <rire> le le dernier dernier ce dépôt-là, euh, l'allié, même si aujourd'hui elle euh, ne compte plus, euh, pour, on va parler déjà de la défense du monde, de la défense un peu méconnu. Euh, l'allié, quand même, euh, comporte une base de défense ici à la BESMAT à Mulhouseur, une, une base importante qui va être modernisée d'ailleurs. On reviendra dessus dans le. Dans, le, dans nos discussions, dans la fermeture de la base d'ARN de de surali qui est fermée il y a quelques années, des territoires qui sont quand même jumelés avec la marine nationale, des centres de formation pour les jeunes, et surtout l'industrie. Euh, qui est au niveau départemental. Donc, il y a Safran à Montluçon, NSE à Bray. Euh, pour notre circonscription, il y a la future base logistique de Nexter au Logiparc de mont qui va être une base importante de ce côté-là, et pas mal de sous-traitants. Alors quelle est votre action pour vous en tant que futur député Alors Michel Barlin, je m'adresse à vous en premier, euh, pour essayer de, de faire venir ces entreprises créatrices d'emplois et de faire en sorte qu'elles restent ici dans le territoire oui, enfin, là, je dirais, les, faire venir les entreprises créatrices d'emplois, ce n'est pas spécialement lié à la défense du territoire. Bien sûr. Et, euh, vous avez... Donc, en fait, euh, le, le vrai problème, c'est de rendre les entreprises, le, le territoire attractif. En particulier, pour que le territoire soit attractif, il faut une condition essentielle. Il faut du personnel, des gens qualifiés et formés. Donc, en fait, je ne crois qu'à ça. Je crois qu'à la formation. La formation technique, les formations généralistes. Donc, dans notre, dans notre région, il faut un que nos jeunes puissent être intéressés par tous ces métiers de l'industrie, parce que c'est un vrai problème aujourd'hui, de l'artisanat la, et de l'industrie, et, et deux, il faut pouvoir les former et les, et, et, et les, et les sédentariser, c'est-à-dire leur, leur permettre de rester. Alors, parce que souvent les jeunes vont se former ailleurs, les jeunes écoles d'ingénieurs vont, vont se former ailleurs, mais, euh, mais, mais il faut qu'ils reviennent. Donc pour qu'ils reviennent, il faut donner le goût de notre territoire à revenir. En fait, quand vous, notre territoire, aujourd'hui, est, est quand même nettement sous-équipé je, dirais, je reviens toujours au problème des crèches, des, des problèmes des mâmes, des gardes, des le problème des écoles, euh, la, la qualité des écoles dans les, dans, les, dans les petites communes, si on veut que les, les jeunes viennent aussi s'installer dans les petites communes. Et ça, c'est un vrai sujet et que, sur lequel je, je, je souhaiterais travailler. C'est-à-dire valoriser les métiers et, et, et, et les, les, les métiers scientifiques et techniques, chez les garçons comme chez les filles. Et, et y compris dans l'agriculture, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire redonner goût à nos, à nos grands lycées techniques, aujourd'hui, qui existent sur le territoire, mais qui sont laissés un petit peu à l'abandon. Pourquoi Parce qu'il y a un problème de culture. On ne veut pas envoyer les jeunes dans les, dans, les, dans les métiers techniques. Donc en fait, si vous voulez que les entreprises viennent, il faut qu'ils trouvent sur place les, les, les, les, les, techniciens, les techniciens, les ingénieurs dont ils ont besoin. Sinon, ils ne viendront pas. Alors là, je parlais pour les entreprises en général, mais surtout du monde de la défense, Yannick. On sait que ce genre de... De grandes entreprises s'implantent euh, via certaines commissions. Euh, un député comme, euh, par exemple, André Chassin qui s'est à, à la commission de la défense. Ces grands groupes sont, sont amenés souvent par Paris, du coup. Donc du coup, comment vous, en tant que député, euh, vous allez vous battre, comme euh, Jean-Paul Dufresne a fait pour la base de BESMAT euh, Comment allez-vous euh, vous défendre pour euh, faire en sorte que ces entreprises s'implantent et restent dans notre territoire la vraie question d'abord, c'est rappeler effectivement l'engagement qui a été le député Jean-Paul Giffrin sur la BSMAT. Parce que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi l'État qui agit de façon très particulière. C'est un coup, on met une base, on investit dans une base, on décide d'en fermer une autre, etc. C'est-à-dire qu'on n'a pas de logique industrielle dans le pays. Alors, je ne sais pas pourquoi vous êtes que sur la défense. Je, je, je... Moi, On je pensais suis... à la BSMAT, c'est pour ça qu'on. Oui, oui, mais la c'est un, un dossier, moi, sur lequel alors, le, le, le, très sincèrement, le député vous en parlera bien de Moi, euh, il s'est beaucoup engagé, et notamment, il était beaucoup en contact ouais. avec les ministères pour faire en sorte, d'abord, que la BSMAT, que la structure reste sur notre territoire, et c'est pas rien parce que c'est beaucoup d'emplois. — Je trouve que le fait qu'elle reste là où elle est plutôt que d'aller s'installer au JPAR, Personnellement, euh, en tant qu'élu local, je trouvais ça mieux. Parce que si c'est pour euh, euh, créer une friche euh, industrielle euh, en plein cœur du centre urbain, euh, je vois pas ce qu'on ait gagné. Enfin l'essentiel, c'est que ça reste ici. Et ensuite, sur l'ensemble des entreprises, effectivement, on a besoin d'avoir des politiques... Alors pas qu'incitatives. Vous savez, les... aujourd'hui, la question de l'attractivité des entreprises, c'est quelque chose souvent qui est laissé aux élus locaux, sans beaucoup de moyens, d'ailleurs. Même si les élus locaux font. Et je pense qu'on a besoin de d'avantage discuter avec l'État pour éviter qu'un certain nombre de groupes, alors on appelle ça comme ça, mais euh, soit dans un rapport de négociation et de chantage entre entre les territoires. Il faut qu'on essaye d'avoir une réindustrialisation relativement équilibrée. Quand je dis ça, moi je ne sais pas s'il faut que ce soit les usines d'armement qui viennent sur la Est-ce que c'est judicieux ou pas En tout cas, il faut avoir une politique de planification industrielle au niveau national qui permette d'installer et de réindustrialiser l'ensemble des territoires de façon équilibrée, pertinente, méthodique et sérieuse. Vous avez décidé tous les deux de briguer le fauteuil de député. Euh, si vous aviez quelques mots qui incarneraient véritablement votre programme, j'allais dire votre personnalité, en bref, euh, finalement le message essentiel que vous voudriez transmettre aux électeurs bourbonnais pour les convaincre un deuxième tour de voter pour vous pour ces élections législatives. Et notamment, justement, pour convaincre... Alors je rajoute hein, oui. une phrase à Sébastien, <rire> euh, tous les deux, euh, parce que chacun dans vos camps, vous aviez des personnes contre vous qui étaient de votre camp. Du coup, je pense à, à Jean Malot pour le PS et vous, de votre côté, il y a aussi des gens, comme on pensait à Mathieu Geffrey, tous ceux des Républiques en marche ce moment-là, qu'on a peu vu autour de vous, et euh, du coup, euh, voilà, il y a d'autres gens qui sont juste... En sont en dans les élections, enfin, euh, euh, j'arrête sur Mathieu Geffrey, Mathieu il n'était pas candidat, non non, non, il n'était pas candidat, bah je sais, sais que, sinon, en off. Mais, mais par contre, ah, il n'était pas Il parlait si... de, de En off, que sur Moulin, il était. Il Roger, était donc plutôt. On peut voilà, en faire euh, un candidat Il y a aussi des candidats off. C'est ça que je veux dire, hein, euh, c'est que ne, ne parlez pas de gens qui sont pas candidats, parce que je suis quand même un Officiellement. Mais on ah. sait tout. Alors, je rajoute, ouais. voilà, les ouais, candidats sortants, je... mais des gens aussi qui étaient euh, qui sont dans votre camp, qui étaient prêts à prendre le poste, oui, à prendre, oui. et qui, du donc, coup, on n'a pas vu pendant toutes ces élections. Donc, euh, en fait, vous me posez la question sur le problème de Mathieu Geffrey, c'est ça aussi, posez... Non, mais comment vous allez convaincre euh, les, les électeurs, là ah, parce qu'on parlait avec ah, euh, bah, la question les... les électeurs mmh. qui n'ont pas voté pour vous au premier tour, pour voter au deuxième tour Voilà. Donc, en fait, moi, je vais convaincre les électeurs. Sur... De... Et, les ADC, ADC, et les ADC. Donc en fait, le, le, ce que je voudrais proposer, ce que je propose aujourd'hui, c'est de dire, euh, on a vraiment deux choix de société. Mmh. On l'a, vu aujourd'hui aujourd autour de, de ce débat, et on le voit tous les jours en France avec ce qui se passe entre ben, justement la luxe et, euh, euh, donc, euh, et ensemble. Donc on voit bien que c'est deux oppositions fondamentales qui se proposent. Donc il y a un côté, j'allais dire punitif. Une société punitive. Je veux imposer les médecins. Je vais, je vais euh, obliger à, à, à, à, à des salaires indépendamment du problème d'entreprise. Donc, vous savez, c'est constamment cette extrême, je dirais, gauche punitive, euh, euh, qui, qui, qui, qui propose un certain nombre de choses. En ce qui concerne l'autre, l'autre choix, c'est une société, je dirais, apaisée, euh, euh, centri, plus centriste qui permet justement d'envisager de, de, de, la gestion et l'évolution de, de, de, de, de, du pouvoir d'achat, de, de la liberté surtout, de la liberté et aussi de la, de, du rayonnement international de la France. C'est ça le, le projet que moi je veux défendre et c'est ça, c'est pour cela que je dis aux électeurs indécis ou autres, attention, faites un choix fondamental. Soit vous allez vers une société punitive, avec de hauts risques, euh, de, de, de faillite complète l'exemple d'augmenter de, de, de, de, de, les salaires sans négociation avec les entreprises c'est où tu payes, où tu meurs c'est ça le vrai sujet donc en fait aujourd'hui euh, c'est un choix c'est à dire soit je me retrouve avec des, des, des milliers de chômeurs ou alors euh, ben, j'accepte cette idée que par la négociation, par l'évolution scientifique et technique, par le, le, le projet de la France sur le futur, je parlais des problèmes des robots et ainsi de suite, et c'est là qu'il faut aller, parce qu'il ne faut pas lâcher le, le morceau là-dessus, parce que sinon nous, le, les, pays, les autres pays nous, nous, nous rattraperont, et, et aussi par une intégration totale de l'Europe. Hein parce que je rappelle un propos de ce que tenait le, le patron de la FNSEA, qui disait, si, on devait, si les Bourbonnais devaient manger toute la viande qui est produite dans le Bourbonnais, il faudrait en manger 200 kg par an. Donc en fait, il faut bien penser que nous avons besoin de l'Europe pour exporter, pour exporter aussi. Donc, euh, ne, ne, nous, ne, ne, ne, ne nous éloignons pas de l'Europe, restons dans l'Europe et travaillons avec elle. C'est aussi une source de, de la sécurité. Vous parliez de l'armée, c'est aussi une façon de protéger notre territoire. Yannick Vanessia. Hein. On évoquait tout à l'heure Jean Malot, effectivement, qui a décidé de se présenter au, au premier tour, ne pas rejoindre euh, effectivement l'union de cette gauche hein, que vous avez formée. Euh, il a euh, donc décidé de partir euh, donc, en cavalier seul hein, au premier tour. Il n'a pas donc passé euh, donc, euh, ce second tour. Euh, finalement, euh, vous regrettez... Il a appelé à voter pour nous. Hein. Oui, finalement, vous regrettez de ne pas vous avoir euh, entendu dès le départ euh... — Comment ça s'est... Euh... Mais... Est-ce que c'est une démarche un peu décalée de, de sa part Est-ce qu'il y avait de, de l'ambition, peut-être, mais personnages ?— je, je... je, je, je n'aurais qu'à rien. dire. Écoutez, je, je suis très embêté par ce que j'entends. Mais moi, je ne me construis pas... Je me suis pas construit en politique contre les autres. pas ça. Bon, ouais. euh, Aujourd'hui, on a toujours, avec Jean-Paul Dufresne, porté la question du rassemblement. Et on continuera à la porter, parce qu'on pense que c'est un élément indispensable. Vous me posez la question, surtout. C'est cette question-là qui m'intéresse. L'autre, il n'y a, de... a pas de problème, quoi. Je... Il y a un rassemblement de l'ensemble des forces de gauche sans équivoque. Sans équivoque. Donc là-dessus, pour moi, il n'y a pas de problème. Avec nos différences. C'est ça qui est très bien. Vous me dites quel député je voudrais être. Moi, je vous le dis, je m'inscris pleinement dans ce qu'a été Jean-Paul Dufresne pendant 5 ans. Avec mon caractère, avec ma personnalité. — Dans une sorte de continuité. Ah, — ici. Totalement. Totalement. Parce que je pense qu'un euh, euh, qu député, il doit avoir deux qualités. D'abord, il faut éviter l'écueil de dire « l'autre n'est pas bien, c'est pour ça que je suis meilleur », parce que je pense que ça, ça, ça, ça ne fonctionne pas. De deux qualités essentielles à député. Avoir les pieds solidement ancrés sur son territoire. Bien connaître son territoire. Je, je redis, j'ai je déjà dit, je l'ai écrit, je pense que la façon dont on met une campagne en dit long sur ce que l'on sera comme élu demain. Et nous, c'est pourquoi nous avons fait une campagne de trois mois en faisant le tour de l'ensemble des communes, c'est parce que nous, c'était fondamental que dans cette campagne, on n'en fasse pas qu'une élection nationale, mais qu'on reste aussi sur cette élection qui est aussi, et surtout, j'ai envie de dire, une élection locale qui est liée un territoire. Donc, première qualité, mais qui est dans son territoire, c'était le cas de, de Jean-Paul. Et c'est ce que je m'attache à faire, depuis un certain nombre d'années, j'ai pas autant d'expérience, mais en tout cas, c'est ce que je m'attache à faire. Et puis la deuxième chose, c'est en capacité de porter de la voix à l'Assemblée nationale par rapport à l'arrêté de nos territoires. Pour moi, c'est ça, la fonction d'un député. Et la dernière chose, que Je vois qu'il y a des signes de temps. C'est une capacité à travailler avec tous, quels que soient ses courants de pensée. Un député, c'est l'élu de toutes et de tous. Donc, Je pense que ça, c'est une des qualités qui a été très importante chez mon suppléant. Et moi, c'est une qualité que je veux mettre en œuvre, travailler avec tout le monde dans l'intérêt de notre territoire et de ses habitants. Merci à tous les deux pour ce moment d'échange en direct qui, je l'espère, aura éclairé nos auditrices et auditeurs. Rendez-vous ce dimanche en direct de Radio Bocage 96.5 FM de 19h à 23h pour connaître les résultats et le nom de celui qui siégera au Palais Bourbon pour représenter les Bourbonnaises et les Bourbonnais. Merci en tout cas Yannick Monet. Merci à vous. Merci Michel Barbarin. Merci et bonne soirée. Et merci à Sébastien, Christelle Delorme qui est de l'autre côté de la caméra. Merci à Maud Bétiot qui est en régie. Et merci à Didier Boudonna, le président de la Ligue d'enseignement, qui est toujours là, derrière, en train de tenir les chronos. Nous avons respecté, en tout cas merci messieurs, on a respecté le, les temps de parole de chacun. Et à très bientôt, en tout cas sur un déblocage, et à dimanche pour euh, la suite, pour savoir qui a été qualifié. Bonne soirée à toutes et tous, en tout cas à l'écoute de Radio Bocage.